Oui, il y a une compétition, mais en même temps, le but, c'est de rassembler tout le monde. Ça sert à ça, en fait, le championnat. C'est le 13e championnat de France de beatbox. Le tout premier championnat de France de beatbox, il a eu lieu il y a 14 ans, ici, au Chabada. Et le truc, c'est qu'au niveau du beatbox international, les battles du championnat de France 2006, ils ont influencé le beatbox dans le monde entier. Et bien, on peut parler de battle viral. C'était la première compétition virale dans le beatbox, vraiment. jury donc je viens pour être surpris me prendre des grosses claques je suis avec 100 passionnés ici là c'est ouais je viens, je viens au-delà de, de la confrontation sur scène il va aussi y avoir des, des moments de partage ça qu'on aime chez le beatbox et cette famille Aujourd'hui, globalement dans le monde entier, la communauté française, elle est reconnue comme la plus soudée. Et ça, c'est un esprit qui est né sincèrement au championnat de France ici en 2006. Tout le monde se rencontre, tout le monde échange, c'est surtout ça un championnat. What is... Tighten tight and slow, tight and slow, tight slow,